Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce commentaire sur la bêta, sur le flight test, sur la preview technique de Halo Infinite. Vous êtes donc au courant que ce week-end c'était la grosse fiesta, la grosse marave. Certains d'entre nous ont pu avoir accès à cette preview technique de Halo Infinite et ont pu tester trois maps ainsi que le gameplay de Halo Infinite contre des bots, qui est une grande nouveauté sur Halo d'avoir des bots. La partie se lance donc sur euh, un, nouveau, un nouveau jingle, un nouveau, une, nouvelle, une nouvelle présentation qui est plutôt assez cool, qui fait assez e-sport assez e euh, sur le coup. Où on voit bien nos armures hein, puisque vous le savez bien, aujourd'hui sur Halo Infinite il n'y aura plus, euh, ou demain sur Halo Infinite il n'y aura plus les armures euh, rouges euh, et bleues pour, pour différencier les équipes. Tout le monde aura sa même armure et ça sera une surbrillance que l'on peut paramétrer nous-mêmes qui désigneront nos alliés et nos ennemis. Moi, j'ai mis les alliés en vert et les ennemis en rose, parce que c'est rigolo. La couleur du rose, c'est barba papa. Alors, pendant que je parlais, euh, j'ai fait un petit tour par la fenêtre. Vous avez pu voir, les environnements sont vraiment super classe sur ces maps. Euh, si on regarde bien, je pense qu'il y a des détails qui peuvent un petit peu faire, euh, faire tiquer. Mais, mais euh, franchement, quand on regarde le truc, euh, c'est super classe. Et je rappelle que nous sommes sur une preview. Ça, c'était quelque chose auquel ils tenaient vraiment. Nous... Euh, et du moins moi je dis bêta parce que c'est un terme qui est beaucoup plus simple que preview technique ou que flight test et en fait c'est ultra propre quand on joue il euh, n'y a pas tant de bugs que ça de temps en temps on, on va avoir Quelques bugs, quelques trucs qui vont arriver par-ci et là. Mais franchement, c'est vraiment très propre. Et 343 peuvent être fiers d'eux. Là aussi, être fiers d'eux, c'est sur leurs bots. Alors ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez, pu, vous avez pu avoir des infos à droite, à gauche. Ou vous-même, y jouer dessus. Les bots sont super intéressants. Les bots sont classes. Et aujourd'hui, là, vous avez en face de vous des bots qui sont en difficulté Spartan. C'est la difficulté la plus haute qu'il pourra y avoir, du moins à l'heure actuelle. Euh, au niveau des bots, nous, sommes, euh, nous avons 4 difficultés normalement donc qui va se rapprocher de, de ce qu'on connaît euh, sur la campagne. Nous sommes sur la map Recharge, nous avons eu deux autres euh, gameplays commentés qui ont été faits par Eridil, euh, par que vous pouvez voir. Sur la map euh, Fire... Euh, bah tiens je sais plus comment elle s'appelle celle-là... Uh, Live Fire, sur la map Live Fire, ainsi que la map Bazaar, euh, qui sont vraiment des maps très intéressantes. Je les trouve en règle générale plus petites que sur les précédents jeux. Euh, alors après je sais pas si c'est véritablement moi ou si c'est... Euh, si Enfin, une impression personnelle, ou si c'est vrai, quoi. Enfin... Pour moi, on court beaucoup moins vite que sur, euh... que sur Halo 5, par exemple, ou que même sur, sur Halo Reach. On se traîne un petit peu. Il n'y a pas tant de différence que ça entre la, la vitesse normale euh, maximum, euh, ou en marche, et le sprint. Mais en même temps, euh, on peut recharger euh, en, en, en, en sprintant. On peut recharger en sprintant. Et on peut également avoir son bouclier qui se recharge lorsque l'on sprint, ce qui sont des, des choses bien différentes par rapport à Halo 5, par exemple, pour ne prendre, pour ne prendre que lui comme exemple. On retrouve donc des choses que l'on connaît dans ce, dans ce jeu, euh, il y a des nouvelles armes également, euh, mais euh, là je voulais parler des grenades brutes, des, des spikes ou spikers, je ne sais plus exactement comment, comment ils les appellent. Et ça fait plaisir de retrouver ces grenades, en revanche je les trouve excessivement difficiles à coller. Les nouvelles armes en règle générale je les trouve assez difficiles aussi euh, à manier, du moins il y a un temps d'adaptation. Mais à la fin, quand on arrive à les manier, euh, ça reste intéressant. Il y en a une ou deux, j'aimerais bien quand même avoir un petit tuto pour savoir comment on les utilise. Sur cette game, si je ne me trompe pas, je vais utiliser beaucoup des armes standards. Le, le fusil d'assaut, le, le magnum, le sidekick maintenant, qui, qui s'appelle. Je trouve qu'il ressemble pas mal à, à ce qu'on peut avoir dans, dans Halo 5, au magnum de Halo 5 dans son utilisation. Cette map possède un marteau qui est assez intéressant, on le verra en fin de partie où je vais le prendre et je vais l'utiliser. Euh, voilà, Là j'utilise un petit, une petite nouveauté de, de, de Halo Infinite qui permet de scanner la zone euh, et de pouvoir détecter les armes et les, les lieux d'armes qu'il peut, euh, qu peut y avoir sur, sur la carte. Donc euh, voilà, ils, ils ressortent légèrement, comme vous avez vu, quand, quand je l'ai activé. Donc là, j'attends là, ici, pas par hasard, hein, je sais très bien que le grappin va respawn ici, et je voulais un petit peu vous montrer du grappin, parce que le grappin, c'est vraiment ultra génial. Sur Halo Infinite, c'est vraiment l'un des trucs qui est le plus cool qu'il puisse y avoir, franchement. J'adore, j'adore le grappin Je trouve qu'il est vraiment génial Et je vous parlais du marteau tout à l'heure Le combo grappin-marteau C'est une tuerie Et à mon avis, ça sera encore plus cool Avec l'épée à plasma Que nous n'avons pas pu voir jusqu'à présent Ou du moins, je n'ai pas eu cette chance Alors là, on est face à un bot un petit peu buggé Voilà, c'est des choses qui arrivent C'est des bots Mais franchement, il euh, n'y a pas trop à dire Il n'y a pas trop à critiquer Il n'y a pas trop, c'est vraiment... Euh, une excellente surprise ces bots. Euh, ces bots en multijoueur On risque d'avoir de, de très beaux trucs de très, be de très belles choses très intéressantes euh, à voir comment on peut les utiliser Comment on peut les employer euh, en partie perso euh, Voilà voir, voir jusqu'où les bots peuvent aller En tout cas en bot Slayer c'est vraiment super intéressant Ils vont chercher les armes Ils s'arment Ils s'entraident euh, voilà alors ils ont un petit peu en début de game un, un parcours euh, préfet on va dire euh, euh, ils, vont, ils ont tendance à tous rejoindre à chaque fois le, la même zone ce qui peut être un petit peu euh, bah en fait on tombe sur les 4 bottes en même temps d'entrée de jeu alors vous avez pu voir là une petite utilisation du grappin. Je chope le marteau et vous allez voir à deux reprises je vais m'amuser. Et voilà, le premier, le premier est mort, le marteau. Le marteau est très très lent à utiliser, mais relativement puissant. Il prend une grande. Il ne tue pas que vers l'avant. Il ne tue pas que vers l'avant, il tue avant derrière. Euh, voilà. Une nouvelle victoire pour les joueurs face aux bots. Euh, alors là, on s'en est pas trop mal tiré. Mais euh, malgré tout. Je vais quand même vous dire que quand on les a affrontés pour la première fois avec mon équipe, hein, c'était des gens que je ne connaissais pas, mais quand on les a affrontés pour la première fois, euh, ils ont fait mal. Hein. Quand même, les bots, les bots en, en Spartan, on n'était pas prêts, on ne savait pas exactement. Euh, D'entrée de jeu, il euh, y a un bot qui m'a attrapé avec le grappin, qui m'a foncé dessus, qui m'a foutu une tatane, je n'ai rien compris. J'étais au start du jeu, c'était... waouh. Euh, je me suis pris une claque. Les bottes m'ont mis une claque directement. Donc on arrive en fin de partie sur un tableau des scores. Voilà, on voit les frags, on voit les assistances, on voit les décès, on voit le, le taux de précision. Un taux de précision qui est assez nullissime sur cette, euh, sur cette game. Puisque le taux est censé être sur 100 euh, frags à l'arme lourde. Donc là, je pense que ça va être le, le marteau. En tout cas, voilà, c'était... Un grand plaisir pour moi de vous partager cette première petite game sur euh, Halo Infinite, sur ce flight test de Halo Infinite. J'espère que les personnes qui avaient des doutes sur ce Halo Infinite aujourd'hui sont rassurées avec les images qu'ils peuvent voir. On se retrouve très bientôt. On va vous en partager d'autres, des games qu'on a pu prendre durant tout ce week-end. On va vous partager des clipshots aussi. N'hésitez pas à nous envoyer vos clips euh, d'une manière ou d'une autre. Enfin, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à parler de Halo Infinite, à nous poser des questions si vous n'avez pas pu tester, à donner vos impressions si vous avez pu le tester. Voilà, on fera des vidéos sur Halo Infinite parce qu'on a envie de parler d'Halo Infinite, parce qu'on l'attend autant que vous, ce Halo Infinite. À très bientôt on se retrouve bientôt, on se retrouve très vite. Salut à tous, vous connaissez les mots de la fin. Vive l'eau